bonjour c'est céline de 100% je vous livre aujourd'hui ma petite astuce pour les préparations de recettes avec du chocolat fondu en termes d'organisation je fais fondre le chocolat je le mets à fondre en premier tout simplement et oui mais il faut y penser moi au début en cuisine j'avais un peu du mal à m'organiser et si le chocolat est pas fondu au moment où on en a besoin c'est un peu dommage donc je mets à fondre au bain-marie donc c'est la première chose que je fais lorsque j'ai une recette euh, avec du chocolat fondu donc je prends le chocolat donc soit du chocolat en bloc euh, c'est du bloc euh, de chocolat de couverture que j'ai coupé en tout petits morceaux. après si vous prenez le chocolat noir dessert euh, en tablette bah si c'est une tablette épaisse je vous invite à la couper en petits morceaux on va voir pourquoi juste après euh, si c'est en tablette plus fine dans ce cas là euh, juste la, la casser euh, en petits morceaux aussi pour tout simplement que le chocolat fonde plus vite euh, plus facilement puisque deuxième astuce je prends de l'eau chaude donc euh, par exemple là c'est même l'eau de la tisane euh, chauffée pour une tisane de matin qui est mise en thermos et comme ça on peut l'utiliser à d'autres choses dans la journée donc je prends de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Deux casseroles pour le bain-marie. Une plus petite qui va dans une plus grande. Là, j'ai la chance d'avoir des formats qui collent bien ensemble. Sinon, vous pouvez prendre un, un, un bol ou un pot en verre que vous plongez dans, une, dans un autre récipient. Ah, un autre récipient rempli d'eau chaude. Donc, de l'eau bouillante. Je verse, je mets le chocolat dans la petite casserole, je plonge la petite dans la grande, dans l'eau chaude, je couvre ainsi la chaleur est conservée pour pouvoir pour que le chocolat puisse fondre. Et pourquoi utiliser euh, de l'eau bouillante Tout simplement, euh, ça me permet de laisser le chocolat fondre tout seul euh, sans avoir à le surveiller pendant que je fais les autres étapes de la préparation de ma recette. Voilà, il est quasi déjà fondu. Bon, L'avantage c'est que là, comme c'était un bloc que j'ai coupé euh, en tout petit morceau, il est émietté, donc euh, ils font vraiment euh, dans, très rapidement. Donc je le remue un petit peu pour mettre les, les morceaux qui restaient sur le dessus, je le remue pour, euh, pour qu'ils baignent dans le chaud et qu'ils fondent plus rapidement. Et bien sûr, je lèche la cuillère. Voilà. Le chocolat est entièrement fondu. Voilà. La première, le faire fondre en premier au bain-marie et la deuxième, utiliser de l'eau déjà chaude, de l'eau bouillante. Ainsi, le bain-marie se fait tout seul, sans avoir besoin de le surveiller pendant que je fais les autres étapes de la recette. C'était une astuce de 100%plaisir.com Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les prochaines infos, astuces et recettes sans cuisiner avec voix. Je vous dis à bientôt.